C'est quoi un circuit électrique Un circuit électrique contient obligatoirement un générateur qui apporte l'énergie au circuit et au minimum un récepteur qui utilise l'énergie pour produire de la lumière, un mouvement, etc. Le générateur, au sens général, est associé à ce symbole. La pile, qui est un générateur particulier, a son propre symbole. Voici celui de la lampe, puis celui du moteur. Celui de l'ADN, de la résistance et enfin les symboles de l'interrupteur ouvert et fermé. On parle de circuit ouvert quand le courant électrique ne peut plus passer. Quand on demande de fermer le circuit, c'est qu'on veut l'établissement du courant. Par exemple, fermer l'interrupteur permet l'éclairage de la pièce. C'est pourquoi l'interrupteur a deux symboles, ouvert. Est fermé Le courant circule de la borne plus du générateur vers sa borne moins dans un circuit fermé. On indique le sens à l'aide de flèches rouges sur le circuit. Remarque. Dans le cas d'un moteur, le sens du courant change la rotation. Marche avant, marche arrière. La DEL, elle, ne laisse passer le courant que dans un sens. Elle le bloque dans l'autre cas. Pratique pour imposer le sens du courant. Il existe deux types de circuits. Le circuit en série ou le circuit en dérivation. Commençons par le circuit en série. En voici un exemple. On remarque qu'il n'y a qu'une seule boucle. Tous les éléments se suivent. Si un des éléments est retiré ou en panne, tous les autres s'éteignent. Voyons maintenant le circuit en dérivation. En voici un exemple. On remarque qu'il y a plusieurs boucles. Si un des éléments est retiré ou en panne, les autres continuent de fonctionner. Un court-circuit représente un danger, car il relie directement les bornes du générateur entre elles, ce qui provoque un grand courant dans le circuit et un risque de détérioration du générateur. Cela peut aller jusqu'à l'embrasement du conducteur.